Bonjour à tous et bienvenue dans ce pilote numéro 8 et en ce moment, je m'interroge. Tu te demandes pourquoi dans une boîte de DVD, le DVD 1 est toujours en dessous du DVD 2 Oui Non, en fait voilà, j'aime vous faire découvrir des petites séries méconnues et qui méritent selon moi d'être vues. Mais tout ceci ne m'empêche pas d'avoir un avis sur certaines d'entre elles que beaucoup d'entre vous regardent. Et ça tombe bien car c'est le cas de la série d'aujourd'hui. Et donc, et donc quoi Bah je sais pas, tu t'interroges sur quoi du coup Je vois pas de quoi tu parles. Alors, The Walking Dead ou Les Morts qui marchent en québécois, ça c'est pas vrai mais c'est fort dommage. est une série américaine diffusée sur EMC aux états unis depuis 2010, en France sur ECH Shock depuis 2011, sur TF6 pendant les deux années suivantes, et sur Sundance Channel depuis 2014. Bref, on passe rapidement car vous le savez certainement, mais la série est une adaptation d'une bande dessinée ou d'un comics, c'est comme vous le sentez, créée par Robert Kirkman, lui-même producteur co-scénariste de la version télé. Mais je vous vois vous trépigner certainement d'impatience à l'idée de découvrir cette nouvelle petite série Underground, alors accrochez-vous à vos slips car nous voici dans le premier épisode de The Walking Dead. Rick est policier, non, même mieux que ça, Rick est shérif d'une petite bourgade située non loin d'Atlanta. Comme tous les policiers américains, Rick adore rigoler avec ses collègues sur des blagues sexistes en s'empiffrant de junk food, comme tous les policiers américains il aime faire pampan avec des flingues sur des minorités ethniques, et comme tous les policiers américains il prend un malin plaisir à faire des généralités. Mais c'est au cours d'une intervention que je qualifierais de diehardesque. <truits> que Rick se fait malencontreusement tirer dessus. Mais en fait ça va, car grâce à la magie du gilet pare-balles, ce dernier se relève sans encombre. Malheureusement pour lui, alors que tout danger n'est pas encore écarté, il décide de le retirer et... On vous apprend quoi dans les écoles de police aux états unis exactement Bref, il est emmené à l'hôpital dans ce que l'on devine être le coma, grâce à un magnifique enchaînement de plans flous digne d'un directeur photo sous crack, il finit par se réveiller et constate que l'horloge ne fonctionne plus. Messieurs les scénaristes, je suis bien conscient que ce plan est censé représenter le fait que le temps s'est arrêté et que visiblement le monde n'est plus ce qu'il était. Mais sérieusement, vous ne pouviez pas trouver autre chose Soyons clairs, je n'ai jamais bossé chez Ikea, mais les horloges murales fonctionnent bien à pile, non Ce qui, si j'ai bien suivi mes cours de physique en 6ème, leur permettent de fonctionner de manière autonome. Je veux dire, il n'y a quand même pas dans les sous-sols de l'hôpital une machine géante qui gère toutes les horloges du bâtiment Si. Et comme visiblement personne n'est rentré dans la chambre avant, expliquez-moi pourquoi ce truc ne fonctionne plus. Je ne sais pas, c'est un peu comme dans Gremlins 2, quand ils réussissent à changer l'heure de toutes les horloges d'un coup à la fin. Encore que là, si on prend en compte le fait que c'est un building ultra high tech, on peut éventuellement y croire, mais là non! Alors je suis peut-être un garçon super terre à terre, mais moi tout ce que je vois, c'est juste un technicien de surface qui n'a pas fait son boulot correctement. Bref, Rick se réveille et constate que le monde s'est arrêté, que l'hôpital est tout cassé, cracra, cracra crac, crac, partout, et que décidément le technicien de surface mérite une formation. Mais c'est pas tout! Car, stupeur et tremblement, le monde est désormais envahi de morts vivants, qui, comme tous les morts vivants, ne sont pas super sympas et ne pensent qu'à vous bouffer, comme tous les morts vivants ont déjà pris le contrôle de tout le pays, et comme tous les morts vivants. Non? Ta gueule! Rick est donc bien désemparé, mais par le pouvoir de l'amour familial, prend son courage à deux mains et se décide à rejoindre ce qu'il reste de son logis. Bref, avant que vous ne vous rendiez compte de ce qu'un mec sortant tout juste du coma est capable de faire, il découvre que sa femme et son fils se sont évidemment barrés de cet enfer. Très déçu et ne sachant où aller, il est finalement récupéré d'une manière assez violente par Morgan, un père de famille veuf depuis peu et vivant avec son fils unique. Ces derniers ayant vécu l'attaque, les scènes suivantes vont donc permettre d'exposer la situation aux spectateurs et accessoirement rappeler à notre héros naïf les quelques règles de base de survie en cas d'inversion de zombies, que je ne vous rappellerai pas ici car en tant que personne sensée, vous les connaissez certainement aussi bien que moi. Ne me remerciez pas. Bref, après une sympathique soirée aux chandelles, Rick et nos deux figurants décident alors de prendre un peu de bon temps dans les douches du commissariat abandonné de l'ancien shérif, avant de récupérer tout un tas de gros flingues pour tirer sur tout plein de trucs. Mais Rick est un cow-boy solitaire et c'est certainement cette raison qui le pousse à lâcher ses compagnons de route pour se casser tout seul dans la pampa avec son chapeau super classe. Bref, alors que l'épisode se transforme en 6 de movie, notre policier fan de Lucky Luke, qui n'a définitivement jamais eu l'occasion de regarder un film de Romero, choisit de se diriger vers Atlanta, la plus grosse ville du coin, et au passage, la plus grosse source de danger potentiel. On vous apprend quoi dans les écoles de police aux... C'est bon là T'as fini euh... Non, quand il arrive à Atlanta, son cheval se fait bouffer, il finit enfermé dans un tank et ça provoque un cliffhanger de la mort, mais qui êtes-vous Voilà un spécialiste en bande dessinée. C'est bon Je peux y aller Euh... Oui, c'est fini, mais t'es qui Walking Dead est à la base un comics créé en 2003 par Robert Kirkman avec son ami Tony Moore au dessin, même si ce dernier laissera sa place à Charlie Adler, dès le 7 septième chapitre, le deuxième tome en France. C'est publié par Image Comics aux états unis et Delcourt en France, mais je n'ai pas beaucoup de temps et pas le droit de vous spoiler, alors parlons seulement des 40 premières pages qui correspondent à l'épisode 1 de la série. Rick se prend une balle, se réveille à l'hosto, se fait draguer par cette charmante demoiselle, se prend un coup de pelle, chope des pampans, refuse les avances de la charmante demoiselle pour finalement monter un canasson et partir vers Atlanta, probablement désinguer les Dalton. En gros, c'est tout pareil que dans la série, ou inversement, mais en plus rapide et avec moins de détails. Par exemple, la BD ne commence pas par Flash forward, Rick n'a pas de fleurs à l'hôpital, il est habillé quand il en sort, la mère du petit Dwayne n'est jamais évoquée et plein d'autres petites choses comme ça qui rajoutent de l'intérêt et de la profondeur à ce pilote sans jamais dénaturer l'œuvre d'origine. Mais dès le deuxième épisode, ça devient n'importe quoi, tout paravolo c'est la débordade, surtout ce putain de Shane là qui. Waouh, waouh, waouh, wow, le spoil, mon ami, le spoil. Ok, ok. Mais il y a la fin de la saison aussi là qui nous chie Est-ce que tu peux conclure et me rendre ma chronique s'il te plaît Que vous aimiez la série ou pas, je vous conseille de lire le comics Walking Dead qui est très bien et différent de la série. En plus, il y a 20 tomes de quoi vous faire plaisir. Je crois que ce qu'essaye de nous faire comprendre cet homme c'est que certains lecteurs du comics ont effectivement pu se sentir trahis par cette adaptation. D'ordinaire, je trouve que l'argument du... Non mais c'était bien mieux dans l'œuvre originale... Hein est rarement valable. Car il me semble que très souvent, les deux versions ont quelque chose de différent et d'intéressant à apporter. Mais là, pour le coup, je peux éventuellement comprendre que les fans de la première heure aient pu très vite lâcher. Trompés par un premier épisode très fidèle, avant de s'éloigner radicalement de l'intrigue dans les épisodes suivants. Comme si les scénaristes avaient retourné leur veste d'un coup. Cependant, pour ma part, j'aime beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup, les deux versions, car... T'es un fanboy. Oui. Mais je suis quand même capable de prendre du recul En fait je pense même que les deux versions sont complémentaires Elles peuvent évidemment être appréciées de manière autonome Mais je reste persuadé que la série Est bien plus intéressante si on a déjà lu le comics Non, c'est. Si. Ce qu'il faut savoir c'est que l'œuvre originale s'est super bien vendue Aux USA, du coup je pense que cette popularité Outre le fait que les producteurs aient vu en la franchise Une véritable source de pognon A poussé les scénaristes à accoucher d'une série fidèle Mais pas fidèle en même temps J'ai pas compris, non mais attends Au lieu de reprendre ligne par ligne les événements originaux Ils ont eu l'idée de créer un truc un peu bâtard en gardant grosso modo les mêmes gros événements et les personnages principaux, ont mélangé le tout et ont noté le résultat sur leur script. En gros la série est ponctuée par les mêmes retournements de situation mais ne concerne pas les mêmes personnages. Ce qui a tendance à provoquer chez moi un effet assez cool en fait, car étant lecteur du comics, je me suis retrouvé démuni de tout repère et profondément surpris face à de violents décès prématurés de personnages absolument pas prévus au programme. La série joue donc beaucoup avec les nerfs des aficionados de l'œuvre originale, pour le meilleur et pour le pire, ce qui ne les empêche pas de laisser libre cours à leur imagination en faisant intervenir des personnages inédits venant pimenter un peu le tout. D'ailleurs, en parlant de personnages... Je peux, encore une fois, comprendre les critiques récurrentes que l'on peut faire à la série concernant la capacité mentale de certains personnages. Moi, par exemple, c'est lui. Je ne supporte pas ce gosse. Après tout, nous avons chacun nos préférences et c'est bien normal. Pourtant, si je continue encore et toujours à regarder The Walking Dead, ce n'est pas pour mon amour invétéré des morts vivants. Sinon, je me serais empressé de vous faire un épisode sur The Nation. Que je vous conseille quand même mais ivre mort avec des copains. Non, si je regarde The Walking Dead, c'est bien pour ses protagonistes. Que je les apprécie ou pas, s'il y a bien une chose que les scénaristes ont réussi à créer chez moi, c'est une profonde empathie pour eux et ce, malgré toutes les décisions bonnes ou mauvaises qu'ils peuvent prendre. Et tout ceci me mène à ma véritable interrogation. Waouh, tu veux dire que ton introduction avait du sens Oui. Pourquoi regarde-t-on des séries C'est vrai, après tout, qu'est-ce qui nous pousse à regarder encore et encore une histoire qui n'en finit pas Le cas de The Walking Dead est finalement assez révélateur. Alors je suis bien conscient que cette question mérite un développement bien plus poussé, mais en premier lieu, je pense sincèrement que ce qui nous attache à une série sur le long terme, ce n'est pas tant son scénario que les personnages qu'elle met en scène. Et je sais, ça a l'air très con, on dit comme ça. Pourtant, je reste convaincu qu'une série n'a pas besoin d'intégrer 50 milliards d'événements à la seconde par épisode pour donner envie aux spectateurs de revenir la semaine suivante. Bien au contraire, même, une série doit pouvoir prendre son temps. Et je pense que les scénaristes de The Walking Dead l'ont parfaitement compris. Alors je veux bien reconnaître que certains épisodes sont bien moins utiles que d'autres, particulièrement depuis que la série est passée de 12 à 16 épisodes par saison. Mais personnellement, je m'en fous, car je suis profondément attaché aux personnages. Ils peuvent du jour au lendemain les envoyer sur la lune, je les suivrai avec plaisir. En revanche, tu feras gaffe, il revient. N'hésitez pas à aller voir mon vlog, où je parle du comics plus longuement. Non mais ça va, moi aussi je peux mettre des liens, regarde. Je peux même faire ça.